Les finales par paracliming de l'Open International d'Escalade de la 2014. Bah, déjà, on n'a pas beaucoup de recul en bloc dans le paracliming, c'est vraiment que le, la deuxième compétition. L'année dernière, les, mes compétiteurs les plus forts et les plus proches euh, n'étaient pas présents. Donc le niveau était, euh, le niveau des blocs était vraiment plus bas. Et euh, cette année, il euh, fallait bien rentrer dans le circuit des trois blocs de finale. Et puis ça a demandé de la lecture, de la méthode, euh, beaucoup de force. <rire> Je regarde, en plein plaisir Mathieu Ménard qui sort le club numéro 3. Cette finale euh, elle a débuté de manière un peu compliquée pour moi puisque je fais une erreur euh, euh, au départ puisqu'au lieu de mettre mes deux pieds sur, euh, sur la prise de départ j'oublie et euh, tellement dans les mouvements suivants j'enchaîne directement donc ça me coûte un essai et, euh, et là ça a été... Euh, ça a été vraiment difficile parce que je savais que le bloc n'était pas tellement difficile, que c'était le premier et que cet que essai-là, ça pouvait me faire perdre. Et là, je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à me remettre dans ma grimpe et, et à laisser ce premier bloc et la déception et la colère que j'ai eue contre moi à ce moment-là pour, pour être disponible pour les autres et être vraiment concentrée sur, et tout donner. J'ai vraiment eu la sensation de devoir me recentrer après et de dire « voilà, cette erreur, tu l'as faite, maintenant tu peux rien faire contre ça, t'en fais pas d'autre et tu donnes tout. » Allez, les Ça pas mal. les essais pour Charlotte On y va le reste 24 de One the Ça va. La chose qui était difficile ce soir pour la finale féminine, on vous dit tout, on vous cache rien, c'est qu'il fallait arriver aussi à départager Frances et Oriane. Euh, et évidemment, bah, pour arriver à départager Frances et Oriane, c'est Charlotte qui allait euh, un petit peu euh, pâtir de, de cette ouverture. Allez, mais c'est vos applaudissements qui vont faire la de différence C'était bon, vont de... donner du bon cœur, s'il vous plaît. En fait, le numéro 3, d'ailleurs, je veux dire, les ouvreurs, ils ont fait vraiment des choses superbes. Quoi. Les trois blocs étaient très différents, avec des jolis mouvements, Enfin, c'était fallait pincer, fallait serrer et en fait dans le troisième bloc j'ai rien lâché, enfin je me suis vraiment sentie euh, senti teigneuse dans, dans ma grimpe et, et avant de partir j'arrêtais pas de me dire tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas, t'es concentrée mais dynamique et tu lâches pas, donc t'es pas arrivé à la dernière, tu lâches pas. Et, et après ce que je trouve aussi un peu qui réajuste c'est que, que Frances elle fait euh, un premier essai et en fait dans son deuxième essai elle fait exactement la même erreur que moi, donc ça vient vraiment rééquilibrer, on a fait toutes les deux la même erreur de départ, donc voilà après elle a fait un essai de plus mais euh, voilà, la, la victoire, elle ne se veut pas hein, à une erreur en fait, de lecture et de méthode au départ. On est vraiment, voilà, ça a rééquilibré et, euh, et je suis très contente.